Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, parce que ça fait bien longtemps que j'ai envie de changer le générique de la chaîne. D'ailleurs, ça fait quelques temps que je le mets plus en début de vidéo parce qu'il a vraiment vieilli, et pour rappel, voilà à quoi il ressemble. Bon. Bah oui, elle est sympa, la musique est cool, en plus on l'a depuis vraiment le tout début, mais ça commence à dater. Déjà parce que l'introduction ne correspond plus exactement à ce Pro Learning. on a arrêté de faire que du pack Office, en plus on voit 4 logos de logiciel Office dessus alors qu'on les a pas tous traités sur la chaîne. Et puis j'ai rien contre PowerPoint, j'adore ce logiciel, mais à l'époque on avait réalisé cette introduction entièrement sur PowerPoint et ça se voit. Les mouvements sont pas très fluides, tout est plat, ça manque de 3D, de dynamisme, les polices sont un petit peu vieilles. Bref, ça manque de modernité et vous l'avez compris, j'ai envie de changement. Et ça tombe bien car j'ai l'opportunité de refaire le logo et l'introduction de la chaîne de A à Z grâce au partenaire du jour, Renderforest. Alors, Renderforest, c'est une plateforme en ligne qui permet de faire beaucoup de choses, peut-être même un peu trop. Mais si je devais vous résumer ça rapidement, Renderforest, ça vous permet de par exemple créer des logos ultra rapidement, ultra simplement, à partir de templates existants ou de rien du tout, mais également de s'asservir d'un outil d'intelligence artificielle où vous allez mettre, par exemple, le titre de votre entreprise, donc juste son nom, une petite description, qu'il faudra mettre en anglais, et à partir de ça, ça vous crée un logo. Mais je vous en dis pas plus parce que je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Mais c'est également la possibilité de créer toutes sortes de vidéos animées, des diaporamas, des présentations, des introductions de chaînes YouTube, par exemple, mais aussi des animations, de logos. En soit, tout ce dont aurait besoin une marque, par exemple, à son lancement, et surtout, ça coûte cher en général. Donc là, ça vous permet de vous le faire. À moindre coût et hyper rapidement, mais vous pouvez également modifier des mockups, c'est-à-dire intégrer votre logo à peu près partout, t-shirt, tasse, iphone, papier, bref vous pouvez mettre ça de partout, avoir un rendu et pour certaines choses vous pouvez même les faire imprimer. Vous avez aussi un outil de création graphique intégré assez simple et intuitif qui vous permettra de créer toutes sortes de rendus visuels de qualité, mais en plus de ça vous pouvez créer un site internet de A à Z en drag and drop sans avoir aucune compétence en développement, donc pour vous dire c'est vraiment hyper large. Voilà, maintenant que vous savez qu'on peut presque faire décoller une fusée avec ce site, moi je vous propose de vous concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire créer un logo de A à Z, puis de créer à partir de ce logo l'introduction de la chaîne YouTube, et pour que vous puissiez participer, je vous propose de voter dans les commentaires pour le logo qui vous aura le plus plu, ainsi que pour l'introduction qui vous plaira le plus. Et comme ça, suite à vos votes, peut-être qu'on changera définitivement l'introduction de la chaîne. Et comme ça, vous aurez participé également. Et d'ailleurs, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un lien dans la description avec des codes promotionnels qui vous permettront d'avoir des réductions sur tout le site Renderforest. Bon, maintenant, je vous propose directement de passer sur le logiciel pour qu'on puisse voir tout ça, que je vous présente tout, et puis surtout qu'on passe à l'action. Et avant de ça, c'est d'abord à vous de passer à l'action en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Et du coup, on se retrouve sur le logiciel Renderforest. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par euh, nous créer un logo. Donc du coup, pour ça, on se retrouve dans l'onglet Créer un logo juste ici. Je vous refais pas toute une présentation du site. Hein, on, a, on en a déjà parlé en, en introduction. De tout ce qu'on peut faire avec. Donc, comme je vous l'avais un petit peu montré, on peut vraiment créer des logos pour tout et n'importe quoi. Il y a même une catégorie youtubeur là. Donc, euh, si on va dessus, par exemple, vous allez voir, ça va me proposer des logos donc euh, pour chaîne YouTube euh, qui correspondent plutôt pas mal aux, aux besoins. Vous reconnaîtrez peut-être des, des logos de YouTubers que vous connaissez. Mais euh, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout est personnalisable dessus, que ce soit la police, le logo, les couleurs, si vous voulez pas mettre de tagline. Bref, c'est assez c'est assez large. Donc, euh, moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper utile. Mais euh, mais nous, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est euh, l'outil en fait euh, qui utilise une intelligence artificielle pour créer un logo donc en fait il suffit de mettre le nom de sa marque donc je vous propose de faire de la simulation en live donc moi je mets pro learning juste ici et je clique sur obtenir mon logo et ensuite donc on arrive sur cette page alors attention tout est en anglais de base le logiciel est en anglais en fait la seule chose qui est en français c'est l'accueil mais une fois vous rentrez dans les fonctionnalités c'est de l'anglais donc faut faire attention de bien tout mettre en anglais petit coup de google traduction juste avant c'est réglé, il n'y a pas besoin de faire euh, très compliqué. Et du coup, sur cette page, on peut rajouter une tagline. Donc, euh, nous, pour la chaîne sur l'ancien logo, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, « Découvrez ce qu'on ne vous a jamais enseigné ». Moi, j'ai pas envie de le mettre sur le nouveau logo, ça fait vraiment lourd. Euh, donc, euh, je vais rien mettre ici. Et en fait, la description, c'est ce qui va permettre à l'intelligence artificielle de déterminer votre logo. Donc là, par exemple, ils disent que euh, c'est un logo pour un restaurant italien. Et euh, ils imaginent que le logo devrait ressembler à une, part de piz à une pizza ou à une tarte. Donc, euh, bon. Nous, c'est pas notre cas. Ce que je vous propose d'essayer, bah on va faire plusieurs essais pour voir les propositions. J'en avais testé quelques-uns, mais j'ai préféré garder un peu de, de, de suspense même pour moi pour la vidéo. Donc, je vais d'abord taper, par exemple, « tutoriel YouTube ». Donc, en anglais, « YouTube Tutorial euh, ». On va voir ce qu'il nous propose. Donc, je clique sur « Next ». Du coup, on arrive sur une page où on va avoir différents types de logos. Donc, en fait, là, vous allez choisir le style du logo. Donc, il y en a plusieurs. Après, par exemple, moi, pour ma chaîne YouTube, jamais je mettrais un truc pareil parce que ça fait un peu trop nature. Ici, on a des logos bah, un peu minimalistes euh, qui me plaisent pas mal. Après, ceux-là, ils sont stylés parce qu'il y a quand même un... Comment dire Un, un icône qui a du sens. Mais ce qu'on va faire pour, pour pas se fermer de porte, c'est qu'on va utiliser ça. C'est-à-dire que c'est en fait l'intelligence artificielle du site qui va choisir pour nous le design des logos qu'il va nous proposer. Donc on clique sur Next. Et nous voilà arrivés du coup sur la, la page où il nous présente les logos. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que sur la gauche, vous avez les logos bah, qui nous propose. Donc, euh, bah, c'est à ça qu'ils vont ressembler. Mais également, vous avez donc tous les mock-ups dont je vous avais parlé au début. Et en plus de ça, vous avez d'ailleurs des petites icônes, donc des variables. Des variables Non. Vous avez donc des variations euh, du logo qui vous propose avec différentes couleurs. En sachant bien sûr que ce qu'on vous propose là, vous pouvez le modifier complètement juste après. Donc, euh, police, couleur, taille, tout est modifiable. Et là, vous voyez le rendu sur différents mock-ups. Donc, euh, bah, vous pouvez le voir, là, c'est sur une carte d'accès, ou je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est sur une tasse, une enveloppe. Vous en avez sur d'autres, après ils peuvent vous proposer des t-shirts ou je ne sais quoi. Et là vous avez donc tous les logos qu'ils vous proposent. Euh, Celui-là je le trouve hyper stylé, mais il fait peut-être un peu trop YouTube. Euh, faut, pas, faut pas oublier que le but c'est pas de faire un logo de YouTube, mais de faire un logo pour une chaîne YouTube. Donc ça c'est pas exactement ce qu'on veut. Celui-là moi je l'aime beaucoup, euh, avec le, en fait la première lettre qui, qui crée le logo. Euh, par exemple, on pourrait tester avec ce dégradé, en sachant qu'on peut choisir les couleurs du dégradé ensuite. Euh, je trouve ça sympa. Euh, perso je garderai pas ces couleurs Mais je le trouve assez stylé euh, Après il y, y a pas mal de logos Un comme ça j'aime bien Même s'il ressemble un peu trop à celui de Renderforest Qu'on peut voir juste ici De toute façon on va faire plusieurs essais pour voir si les suggestions sont différentes Mais sinon voilà moi je voyais plutôt Quelque chose dans ce style là assez épuré Qui fasse plutôt pas mal entreprise parce qu'on est quand même Dans un secteur d'activité nous pour le coup Quand même assez sérieux Celui là à la limite bah, il fait un peu trop Open Classroom pour ceux qui connaissent mais Je le trouve vraiment sympa aussi bref euh, jamais je prendrais un truc comme ça voilà ça ça fait plus un peu euh, détente bien-être c'est pas trop notre cas pour être honnête je suis là s'il me le propose après euh, je le trouve vraiment cool bref on va réessayer. donc je vais re rentrer le name le name plutôt le nom euh, de la description et on va essayer du coup avec juste euh, tutoriel vidéo plutôt que youtube euh, ou du coup, du coup non, on va mettre mais software tutoriel vidéo comme ça c'est vraiment exactement ce que je fais euh, on clique sur next Pareil, next ici aussi. Et on voit ce qu'il nous propose. Alors là, c'est plus orienté euh, bah, vidéo, pour le coup. Moins, moins YouTube, c'est vrai. Euh, on retrouve le P, là. Ils, ils ont vraiment envie que, que je l'utilise. Après, bah tout ça, c'est pas mal. Celui-là, il est sympa. Euh, N'oubliez pas euh, de voter après dans les commentaires pour qu'on puisse faire notre choix. Euh, même s'il y en a que vous avez vu, essayez de nous les décrire si jamais euh, vous les trouvez vraiment intéressants. On essaiera de faire attention. Bah, du coup, voilà, moi, je voulais pas... un avec seulement le nom, je veux quand même qu'il y ait quelque chose en plus. Du coup, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Bon voilà, du coup, celui-là, il me plaît vraiment bien. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça veut dire que je suis obligé de l'afficher tout le temps entièrement. Et généralement, sur un logo, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir donc le nom de la marque et aussi le logo qu'on va pouvoir afficher indépendamment pour qu'on qu le reconnaisse. Euh, je sais pas si on prend par exemple Chanel. Il euh, y a le nom de la marque Chanel, mais le logo, on voit que c'est les deux C imbriqués et on reconnaît directement. Là, le problème, c'est que je peux pas mettre le, la petite pointe rouge comme ça. Du coup, là, euh, je me suis fait une petite pause et j'ai recherché euh, un logo qui correspond vraiment à ce que je veux. Euh, parce que je, je vous épargne les recherches. Et c'est plutôt celui-là. Donc, euh, je suis allé chercher. En fait, j'ai retapé euh, euh, YouTube Tutorial, je crois. Et euh, du coup, c'est celui-là que je le trouve. Voilà. C'est celui-ci. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, le P fera vraiment référence à Pro Learning. Et je trouve que le, les deux en même temps, euh, c'est plutôt sympa. Après à voir si je garde le bleu, mais on va partir sur celui-là. Par exemple, on peut peut-être essayer de le voir en noir et blanc, parce que j'ai pas trop de couleurs propres à la chaîne. Euh, bah, je vous propose du coup de l'éditer et puis de voir ce que ça peut donner, parce que je vous rappelle qu'après on va l'animer. C'est aussi ça qui est, qui est hyper cool avec ce logiciel. Donc là on arrive dans un petit menu assez, assez simple, donc on peut régler la taille de l'icône, mais là je trouve que c'est plutôt bien, la taille du texte aussi, et l'opaticité de l'icône. Euh, honnêtement je trouve pas qu'il y ait grand chose à régler, après on peut aussi euh, bouger comme ça, euh, honnêtement je trouve qu'avec le logo au dessus c'est ce qui est a de plus joli. On peut aussi l'afficher sur des mock-up, donc euh, directement sur un t-shirt et voir comment ça donne, mais bon, moi j'ai pas envie de faire imprimer Pro Learning sur un t-shirt. Ici on va pouvoir changer le logo. Euh, alors le logo donc ça va être cette partie. Bah, pour le coup euh, j'ai pas envie de le changer euh, parce que j'aime bien le logo mais euh, vous voyez il y a plein de propositions de logo par type. Text based ça veut dire que ça va être basé sur bah, du coup pro learning. Mais voilà du coup moi ce que je voulais c'est quand même avoir un logo. Donc euh, je le conserve. Et ensuite les couleurs. Ça par contre ça va peut-être plus m'intéresser euh, parce qu'on va pouvoir gérer la palette de couleurs. Donc par exemple si je clique là-dessus euh, on voit que là ça nous a sélectionné des couleurs. Si j'avais mis celui-là ah, celui-là il est pas mal. Hein ou celui-là, euh, bah sinon je vais aller voir dans More Colors, donc euh, voilà toutes les palettes de couleurs qu'ils proposent, euh, je peux en essayer plein, je vais voir c'est quoi les mieux. Bon, et eh bien voilà celui que j'ai choisi, euh, je ne voulais pas qu'il y ait une couleur trop dominante, euh, par exemple je ne voulais pas qu'il y ait encore du orange pour faire référence à PowerPoint, ou même un bleu qui ferait référence à Canva, je veux, je veux quelque chose d'assez sobre, donc là c'est un espèce de couleur métal, brun, rouge, euh, qui fait référence à rien, donc ça m'arrange. Bien sûr, ici, on aurait pu régler les couleurs, donc la couleur principale que vous voyez là, et la couleur des extrémités, donc ça va être celle-ci, et ça, c'est la couleur du texte. Moi, je la garde comme ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir télécharger euh, et surtout enregistrer notre logo en cliquant juste ici. Et là, il nous propose donc quatre options, euh, l'option gratuite, donc auquel tout le monde a accès. Donc, c'est un PNG de mauvaise qualité qu'on ne peut pas utiliser euh, pour des fins commerciales. Euh, ici... Donc c'est à partir d'une des versions pro, euh, donc euh, un PNG de bonne qualité et un usage commercial. Ici euh, ils ajoutent la version vectorielle et ici, euh, bon, voilà, c'est vraiment si vous êtes une grande marque et que c'est le logo de votre vie. Moi je vais partir sur celle-là, euh, vu que j'ai la version pro, je peux me le permettre, j'ai pas besoin de version vectorielle puisque je vais pas aller le mettre dans Illustrator par exemple. Donc je vais cliquer sur « Continuer ». Et donc là, il me redemande si je veux un truc, machin. Je reveux un PNG, au cas où il n'est pas compris. Et voilà, après un petit temps de chargement, il m'ouvre en fait euh, un onglet où il y a tous mes projets. Donc on voit les logos que j'avais fait précédemment. Vous pouvez voir que j'avais fait celui-là. Euh, je m'étais amusé à en essayer une fois. Mais euh, bah, comme vous pouvez le voir, celui-là, je le trouve quand même vachement plus convaincant. Il est... Il est beau. Du coup, là, ici, on peut euh, donc, le télécharger, euh, ce qui pourrait être intéressant. Mais nous, je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est l'animer. Donc, je vais cliquer ici sur Animate et ça va m'ouvrir un nouveau menu où je vais pouvoir animer mon logo. Et c'était, du coup, la deuxième partie de la vidéo que je voulais vous présenter. C'est tout ce qui va être animation de logo, euh, création de, de vidéos, à partir de contenu que vous avez créé sur le site, mais également en dehors. Et là, vous avez la possibilité d'animer des logos. Donc, en passant par-dessus, euh, vous avez des previews. Donc, il faut imaginer son logo à la place. Euh, si je vais sur celui-là... Bon, c'est assez basique. Mais je l'aime bien. Euh, mais typiquement, euh, je ne vais pas aller mettre ça sur ma chaîne YouTube où je fais des tutos. Parce que euh, je n'ai pas non plus envie que ProLearning arrive en explosion, même si je trouve ça super joli. Euh, moi, j'avais regardé une fois, celui-là, il me plaît bien. Mais peut-être qu'il bouge un peu trop. Du coup, je vais commencer par celui-ci. On va en tester plusieurs. Donc, je clique dessus. Et euh, je vais dans « Animate ». En sachant que j'aimerais quand même qu'il y ait une musique qui bouge un petit peu dessus, du coup j'ai peur que ce soit un peu trop long. Donc euh, voilà le, la proposition qu'ils me font. Donc là, il faut imaginer qu'il n'y a pas de fond derrière. Ici, je pourrais rajouter du texte, mais j'ai pas envie de le faire. Mais je vais passer directement sur euh, le style. Donc là, en fait, ils me font une proposition euh, d'animation. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a plusieurs. Donc là, par exemple, ça va être en noir et blanc. Là, ça va être coloré. Alors je ne sais pas exactement ce qui varie de l'un à l'autre. Je vais garder celui de base, peut-être qu'après je reviendrai dessus. On peut choisir aussi la musique sur laquelle euh, ça va s'animer. Euh, je ne sais pas si on l'entendra après. Et du coup, euh, il y a aussi du coup bah, la preview. Donc la preview, c'est ce qui va nous intéresser. Du coup, je vais me payer le luxe euh, de l'exporter en, en HD. Euh, parce que bah, du coup, j'ai une version euh, payante, moi. Du coup. du coup, le rendu en 1080p sera vraiment trop long. Donc euh, je vais faire le rendu en 720p. Donc je clique ici sur Render. Et là, je crois que je vais avoir un très long chargement, donc je vous fais une petite ellipse, tant que ça charge. Bon, c'est après beaucoup de péripéties que je reviens, euh, tout simplement parce que l'export en HD a complètement planté avec mon ordi. Du coup, je l'ai exporté en 360p euh, pour une preview, là, vous allez voir, ça suffit largement. Euh, je ne l'ai pas encore vu, donc euh, voilà, on va le regarder ensemble. Du coup j'aime vraiment beaucoup l'esprit en tout cas de l'animation euh, de comment ça rend après c'est vrai que ça fait un peu il euh, y a un petit côté qui me dérange surtout la couleur en fait que ce soit tout en, en doré donc on va essayer de voir si on peut pas transformer ça si on peut pas le changer et je le trouve aussi peut-être un petit peu long 17 secondes c'est long. après euh, je crois que le logo actuel euh, l'animation elle doit durer une quinzaine de secondes donc c'est dans les mêmes eaux et peut-être la musique si on peut la changer donc euh, je vous propose de rester sur la même animation mais essayer de l'améliorer un petit peu donc pour ça euh, je vais retourner ici et on va voir ce qu'on peut, qu peut faire. Donc euh, je clique sur « Animate » juste ici. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai rien à changer. Ce sera dans le style, je pense, juste après. Voilà, c'était ici. Euh, maintenant, je comprends pourquoi il me demandait euh, de choisir des couleurs. Donc si je clique sur lui, ça va être plutôt quelque chose de monochrome. Ici, ça va être quelque chose de... Je vois des tons de rouge. Euh, J'attends de voir le rendu final euh, pour voir comment est-ce qu'il s'affiche. Ah ça va pas jusqu'au bout. Sinon il y a un bleu. Mais le bleu le problème c'est que c'est pas la couleur du logo donc euh, non. Je vais partir sur le gris comme ça. On va voir ce que ça donne. Euh, ici dans Police. Je veux la police par défaut de toute façon, je voulais garder la même. A few moments later. Bon pour être tout à fait honnête, euh, la pause a duré beaucoup plus longtemps que prévu, tout simplement parce que, après avoir visionné, donc là je l'ai regardé avant de vous le montrer, euh, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Du coup j'ai testé avec un autre logo et vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Donc, je vous montre d'abord celui-ci. Donc, celui-là me plaît vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que ça fait vachement premium, ça fait un peu production de, de cinéma. Du coup, j'ai testé avec un autre, un peu plus discret, qui correspond un peu plus dans l'esprit à ce qu'on ce qu'on fait sur la chaîne. Mais vous allez le voir, je le trouve beaucoup moins joli. Et surtout le logo en fait ressort beaucoup moins bien après. Il n'est pas, pas bien incrusté. Donc je vous laisse vous donner. Je vous laisse donner votre avis. Et euh, je vous précise juste que celui-là est dans une moins bonne qualité parce que je l'ai juste exporté rapidement. là vous voyez, il faudrait peut-être changer carrément le logo ici, euh, que je trouve vraiment pas adapté pour, ce, pour cette animation. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je garde ce logo ou le précédent que je vous avais présenté. Donc pour rappel, c'était celui qui faisait un peu premium. Euh, N'hésitez vraiment pas à donner votre avis et comme ça, bah, je pourrais faire mon choix. Et puis peut-être que vous aurez la chance de voir cette introduction sur notre chaîne très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est presque terminée, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou pas. Évidemment, si Renderforest vous a plu et que vous voulez à, vous, à votre tour créer quelque chose dessus, il y a un lien dans la description qui vous permettra d'accéder au site mais également de passer à un plan payant si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Et pour que vous fassiez des économies, je vous mets dans la description un code promotionnel qui vous permettra d'avoir 10% sur le plan pro, mais également 5% pour chaque achat unique. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné, et bah c'est assez dommage parce que c'est le meilleur moyen de nous encourager. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex.